lui donner un coup, mais c'est vous qui avez fait qu'il restait avec moi, quand il commençait à faire les sons, qu'elle est venue avec moi ici, c'est pas vous qui tentez parler si ouais, ces arrangements ne valaient rien, puis il j'étais l'arranger, pas ici oh, doucement là-haut doucement c'est moi qui ai permis que vous puissiez connaître ce petit en aucun cas, j'ai dit que ce petit ne faut rien en aucun cas, j'ai dit que ce petit n'est pas talentueux, je reconnais son travail je reconnais son talent mais pour mieux avancer dans la vie, comme mon amour m'a toujours donné comme, euh, comme conseil, il faut apprendre à respecter ses grands frères. Quand il a commencé mes discours, hier hein, le vieux passe, ça le D'abord, bonjour le vieux, j'en passe. Voilà, je te salue parce que tu as un grand frère quand même. Donc, je n'ai pas de problème avec toi. Sauf que... Je sais que c'est mon grand frère, je sais que c'est un doigt, je sais que c'est un doigt de la musique qui va être, mais jamais je me suis mis sur les réseaux sociaux pour lui demander. Voilà. Ou bien pour venir dire que, euh, ouais, comme Magic System fait tel nombre de vues, voilà, aujourd'hui, déjà la pas comme ça, non, je ne viens pas fouetter l'orgueil des grands frères. T'as des frères, t'es malade, t'as des levées. Vous faites comme si vous ne voyez pas les pics qui m'envoient. Dans moi, il n'a pas demandé les pics, il n'a qu'à passer sa vie à m'amener les pics. Et pour moi, il regarde, a qu'à faire ma gueule. Si vous êtes quoi là, ce que vous n'avez pas donneur vous ne respectez pas, c'est que vous là, la fierté là, vous ne savez pas ce que c'est. dit. Mais moi je suis très intelligent. Lui, il vient se jouer les victimes vers vous. Parce qu'en bas, vous ne voyez pas. C'est-à-dire vous c'est quoi Il vient se jouer les victimes sur les réseaux sociaux. ouais mais pas, nan nan nan nan, ouais, oh, père de vie, on a mis ton cul au dossier. Ce que vous ne savez pas, celui qui paye ses vues, celui qui l'a aidé à payer ses vues, celui qui l'a aidé à, se, à certifier ses pages, celui qui l'a aidé à tout faire dans sa vie là, il a mais comment il a, il a, il a chassé celui qui a fait toutes les pages, parce qu'il y avait un jet qui l'a remis au gars. Le gars là, il travaille pour toi, il t'a fait ton Instagram certifié, ton Facebook certifié, il a fait jusqu'à aujourd'hui, tes clips là même, t'as des vidéos ouf, et puis tu viens, tu fais des affiches, paf bah. Nya nya nya nya tel million de Quand vous écoutez mon son là, Bon son, piagé, même vous avez volé là. Vous-même, fanatique de cet artiste, vous êtes fier de ça Vous êtes fier que votre, votre artiste ne crée pas C'est-à-dire, quand il fait son, c'est la création. Qui te donne cette création C'est Dieu. C'est Dieu lui seul qui te donne cette création. Donc, de quoi vous parlez L'homme fait son son. Vous connaissez comment l'homme va s'asseoir si souffrir, sa tête pour faire son, pour créer un son Vous connaissez la création Dieu même qui nous a tous créés là. Le mot commence par création à lui, Ça vient. Mais, mais, bah, bah, bah. mais quand quelqu'un crée que tu t'en prends sur truc, tu ne dis même pas le nom de la garde. Pardon, tu gardes toi pour moi. Pardon, je suis moi et la fille. La pauvre. Voilà, je suis tellement trop chaud, speed. Voilà, quand tu prends le son de quelqu'un et que tu ne dis pas remix, c'est que tu as volé. Vous dites que moi, j'ai volé mon son. Mon, mon son, regardez, le, je suis allé voler. Vous êtes très bête. Si le chant c'est marqué, remix, streamer, Ça veut dire que c'est le son de quelqu'un, le son de quelqu'un. J'ai puis il a chanté, j'ai fait un fustail. Mais pour ça, là, vous ne postez pas. Nous vous en foutez de ça. Je ne suis jamais aucunement jaloux de lui. Que Dieu me foudroie Que je meure sur le chant. Que Dieu meure. Que l'esprit du Seigneur de C'est que ça, fout. ça me foudrait sur le chant comme ça. Un coup. c'est pas ça ce n'est pas de la jalousie je demande à ce qu'il laisse tranquille je ne veux plus entendre parler de lui ou mon sillage je suis là on veut pas comme ce champion gardez votre champion et ceux qui savent que moi évolue rien là voilà ceux qui sont les de comme votre champion vous dit il est fort on va régler ça au bien il y a des questions qui arrivent des petits à vous amener on vous envoie petit bichon vous tremblez vous passez par les pages, vous payez des filles, vous payez des gens, des jeunes, vous, vous êtes là, tout ça ne passe pas pour m'insulter. C'est que moi, vous avez m'insuté, grand, vous toi, vous, vous faire mal. Maintenant, le juge, c'est un pétac, celui qui dit qu'il est garçon, qu'il est trop fâché, vous n'est rien attaqué. Tu vas savoir si l'enfant, là, il ment ou pas, Mais si c'est un fou, comment fou. Il n'est pas encore devenu fou. Ah, mais cet esprit, même trop, tout... okay, пока je suis sorcier non mais sorcier là tant que tu ne cherches pas il te dérange pas c'est pas ils ont cherché sorcier là ils sont allés faire photo avec un enfant de ce sorcier là que lui aussi maintenant il a révélé ce que vous ne savez pas et puis c'est la vraie vérité les gens ont reconnu que moi je suis allé sortir sa go. attends moi je suis allé le chercher lui quand l'homme est là même chez moi à la maison je lui donne mon, mes appareils je lui dis petit ce si tu dois faire ce que tu veux mmh, même chez moi Bon, tu me vois avec une gomme, moi ton grand, cette fille vient me voir tout le temps chez moi à la maison. C'était bien avant qu'il y ait ma femme, je vous dis. C'était bien avant qu'il y ait ma femme. Parce que mes fans, ils vous écoutent tellement trop. Je vous dis, non, casse-toi. il faut que tu te maries. Oh vous écoutent trop, mais vous, je ne pas ma vie. Chacun gère sa vie. Ok? Donc si moi, monsieur, vous me présentez qu'il y a quelqu'un qui vous dit qu'il est dans la maison, vous des problème. n'ai rien dit. Une autre chose que tu De passé des rien encore. Quand tu a la fille, la fille m'a envoyé les messages, j'ai rien dit. J'ai dit, c'est vous comme vous là-bas. J'ai rien dit. Il a la valise Il a validé il a il a dit, il a il a dit, il dit, il a dit, il donc, tu peux m'ouvrir un jour, celle que je vais marier, si je dois me marier, c'était avant de faire mon mariage. C'est comme ça que j'ai vu un peu ce petit il était quoi Il a commencé à prendre mes contacts quand il le présente à tel vieux pays, ça, il l'appelle le numéro, et passe. Oh, man. Je, vois, je te voyais venir. Donc, maintenant, moi, il n'était pas dérangé. J'ai parti faire la photo avec mon fils exprès parce que tu me connais. C'était pour me mettre vraiment hors de moi et a réussi à montrer à mes que c'est moi le mauvais. Mais les il vous a viens je vous allez savoir la vérité. Vous ne voyez pas ce qui se passe. Pourquoi tu ne pas aller faire la photo avec mon fils, Maël, Tu prenais son avion hier, yeah! En ce moment, il a pas mon fils est rentré Mon fils est rentré ce matin après ses parents. C'est Tu as fait exprès pour aller faire la photo, l'enfant me fait chier. Mon fils, c'est au sérieux, le gros rien. Quand tu travailles chez moi, il je... Vous voyez, il jouait avec ma tonton, rien de. tout, c'est moi qui parle avec toi. Mais pourquoi C'est au moment où tu sais que toi et moi, là, tu as demandé une guerre musicale. Tu viens maintenant, fais une photo avec mon fils. Bon, vous, si c'était vous, si c'était vous, autant pour moi, vous allez vous comporter comment. Vous allez avoir un comportement, vous allez réagir comment. C'est parce que j'ai un artiste que vous me regardez, ou même un artiste au salon, pas bien en ce moment, mais t'es pas connu en tant que piageur. Celui qui piage, c'est qu'il a un manque d'inspiration. C'est pourquoi il s'en piège il s'en Celui qui vole des vues, c'est que c'est parce qu'il a quelque chose à prouver. C'est qu'il veut montrer quelque chose que le numéro un, tu sois, disant coupé de qualité, qu il n'a jamais fait. Mais, mais tu, tu as encore des chemins. J'ai 17 ans de carrière aujourd'hui, 17 ans de et moi, il y a des artistes. Quand tu viens, tu dis que ouais, un million de vies, qui n'es jamais vu ici. Quand tu vois le numéro un et puis les pages, il ne rien à vous aussi, vous êtes pas. On est à touche pas à mon poste ici, mais même pas fait bruit. Quel artiste, coupé, décalé, je vais même pas dire africain, parce que je ne veux même pas rentrer dans les trucs comme ça. Vous ne voulez pas. Quel indice dans nos coupés décalé, elle est déjà passé à touche pas à mon poste. Elle est déjà passée à touche pas à mon poste. Je suis prémé, je suis venu lancer l'image de notre pays vous n'allez pas des ça, pour ça, pour ça, vous n'en avez Mais le de victime en bas, il me pique, il me pique, il me pique, il me pique, il me pique, en envoyant des trucs, vous réagissez pas. Maintenant, il y a réagi suis Vous allez m'insulté quand Enverser qu'elle s'allait le chercher Pendant qu'il est temps de se réfugier à Lomé En 2011, je l'ai pris Je l'ai mis chez moi, il utilisait mon eau, Il utilisait mon courant, il dit qu'il avait une mougou taille même, tu comme une Donc c'est pour ça qu'il a pris sa, sa femme Pourquoi il dit sa femme Parce qu'ils ont galéré ensemble Ils ont fait 6 ensemble Bien avant qu'il adopte. Il a dit, bon comme tu mougougou de tête on va te montrer comment on fait puis il a mis Il a gardé ça pour moi il y a des choses jamais par les